Bonne chose. On parle de bonnes choses. Roi lion, roi patin, roi tigre, cabri. Arrêtez-moi ça. Demeo de Mais il est où ce, cet individu Eh Oui patron, je suis là, ah, d'accord. <rire> J'ai dit d'arrêter de te comme ça, Demeo. Tu veux me ressembler, Demeo Mais je suis votre chauffeur, patron. ouais mais doucement. D'accord. Nous on s'habille comme ça ici. Ok. Voilà, d'accord. Okay. <rire> Alors, donc bon. Oui. Amène ta viande. Alors, je vais en mission. Oui. Euh, c'est la 50. Oui, c'est la. Aujourd'hui, c'est le 14. Non, c'est moi bon. qui prends doucement. D'accord. Alors, euh, donc, euh, tiens, 50 000 euros. Non, wow. oh, pas pour toi. À ah, ma dulcinée, ma biche cornue, je lui donne ça. D'accord Ok Je prends les 50 000 euros, je donne à madame. À main propre, main à main, yeux mais... dans yeux, il n'y a pas de problème, c'est oui. les mains propres. Et puis tu te cuides bien d'elle, oui. tu gères le mouvement. Oui, il n'y a pas de problème. Okay. Pas okay. ah, alors, donc vous me confiez cette mission de bien la gérer. D'accord, ok. J'ai confiance en toi. Oh, il n'y a pas de problème. C'est vous qui l'avez dit. Quand je reviens, oui. quand c'est l'adversaire de ton mariage, oh. tu auras un beau cadeau. <rire> mais, tu te bien demain. Mmh. Ouais. Oui. moi fais-moi confiance. Fais-moi ton patron, okay. il n'y a, a pas de problème. Eh <rire> hein, eh oui, patron. Tu as bien demain. Mmh. Non, il n'y a pas de problème. Entendu. Cinq sur 5 Vous étiez témoin, hein. Il a bien dit de m'occuper comme il se doit de sa dulcinée. Vous étiez témoin, hein. Vous étiez là. De bien m'occuper de sa dulcinée. Et... Merci. Allo, je suis chez Monsieur Dekis là il <rire> n'y a personne là. Ah c'est qui ah. ah madame Comment ça, bon, va? ça va Oui Ça va Ça va bien Ah euh, je me reposer un peu là. Ah, D'accord, madame. Ça va bien Ça va, madame. Euh... Vous oh, dis donc madame vous êtes très belle. Hein? Ah merci. Oh, oh. Ça, ça va? va? Oui. Ah, et la famille. Oh, tout va bien. Mais il est où ton patron Hein qui ça Ton patron euh, Mon patron Oui, ton patron, qui Non, c'est-à-dire qu'il est allé en mission là. Le 14 février, là, il est parti en mission. Il a choisi le 14 février pour aller en mission. Aujourd'hui, 14 secondes. Oh, madame, votre mari, là, j'ai dit qu'il est parti en mission. Je ne sais même pas si c'est une mission ou si, si c'est une mission missionnaire. Ah, tu dis quoi Je ne sais pas si c'est une mission missionnaire. Mission missionnaire Oui. Mais tu sais où il est parti Comment, ça C'est pas toi qui le conduis d'habitude Oui, et ça, c'est vrai, madame. Aujourd'hui, là, j'ai voulu l'accompagner. Il dit non Il était pressé comme une diarrhée, hein? Non Et donc, elle dit moi, mais je vais conduire la voiture. Je ne sais pas si c'est vraiment une mission, mais en tout cas. Ça doit être une mission spéciale, quoi. Vous avez vu, garçon de France Aujourd'hui, 14 février, là, c'est là la mission. Et puis, samedi en plus. Hey, hey, ça, c'est pas, hey, pas, pas clair. Ça, c'est pas clair, madame. Ça, c'est pas clair. tu vas me dire la vérité. Maintenant, tu vas vous dire la vérité. Vous pas, tu vas me dire, je la, va vérité. Vous dire la vérité. Hey. C'est pas normal. 14 février, monsieur laisse sa femme et il s'en va. Madame, vous n'avez rien à regretter. Je suis là, il m'a demandé de vous surveiller, de prendre soin de vous. Soin de moi comment Soin de vous. <rire> de quelle histoire ça là encore Hein Comment soin de moi Non, euh, là, est-ce qu'il y a, a quelqu'un dans cette maison là tu Ça va pas non Habituellement, il y a qui et qui ici Voilà. C'est je... pas de qui, c'est moi. Mais là, il n'est pas là, donc vous êtes seul si je comprends bien. Je suis pas seul puisque tu es là. Mais je voilà, donc il est Saint-Valentin ou la Saint-Valentin, je sais pas. Ça va bien se passer, je prends soin de vous, madame. J'aime pas tes coloris, hein. as compris eh hey, madame Mais tu es venu pour quoi Eh hey, oh, Eh Eh Eh Eh madame. Hey. Hey, hey, madame. Hey, oh. hein? Je suis la femme de ton patron, hein Oui, ça je le savais depuis longtemps Eh hey. Ça fait 10 ans que je travaille avec vous Oui Tu as quoi aujourd'hui, même non, non, je n'ai rien, je suis, vous, je suis venu vous remettre un cadeau spécial oh, Mais il fallait me dire ça depuis longtemps <rire> Mais dans ça aussi, on ne donne pas un cadeau comme ça c'est la Saint Valentin quand même. Quand tu dois donner un cadeau, tu fais un petit commentaire autour. Bon, je t'écoute. Je dis, deux, deux là-même, il est passé où? Pourtant, il sait très bien, de quelle date aujourd'hui. Il va venir me trouver ici. Notre anniversaire de Marie. D'accord, d'accord, monsieur Demeo, qu'est-ce qui t'arrive Tu as quoi Tu as quoi, tu as quoi, Parle. On est où là On est au Mans, et puis il y a quoi Ici. Suis... Deméo, tu as quitté où Et puis tu as comme ça. Hey, c'est ma femme Oh, mon cœur ouais. Mon cœur Il a cœur ici. Hey, non c'est-à-dire c'est mon... parti au-dehors, Non, je suis parti au-dehors avec mon cœur, dans mon cœur, quoi. Non, il faut pas faire ça. faut pas faire ça. Non, mais je n'ai rien fait. Tout à l'heure, vous a dit qu'il faisait la cuisine, non mais attends. C'est à cause de ça que je te laisse faire la cuisine. Non, non, mais c'est-à-dire nous sommes le 14 février. Et c'est quoi tu as su la tête, là C'est mon chapeau Et pourquoi tu es habillé comme ça Non, parce que j'étais à Saint-Denis... Ça, là, quoi? À saint denis mais ça c'est quoi ça qu'est ce qui s'est passé à saint denis mais, mais c'est quoi ça ok à toi qui habites à Courneuve, là, on vend, on vend la viande on vend string au marché de saint denis non ah oui je me souviens c'est à dire qu'à saint denis là bon quand je suis arrivé il y avait pas là des filles chinoises alors moi je me suis mis dedans, je voulais séparer. Donc les Chinois ont quitté maintenant le 13e, ils sont à Saint-Denis. Non, et ils sont, c'est-à-dire que voilà, 13e là, c'est pas de choisir à côté là, quoi. Mais aujourd'hui là, je les ai trouvés comme ça, par hasard. Par hasard. Hein? J'aurais dû te laisser dans la brousse là-bas. Où ça Chez tes parents là-bas. Parce qu'ils vont venir ici, on dit oui, elle hey, m'a tête. Regarde ton ventre. Regarde ton ventre. Si tu ne mangeais pas là, tu n'avais pas oublié qu'on avait notre anniversaire de mariage aujourd'hui Non mais ce n'est pas terminé, il n'est même pas encore deux heures du matin. Ah bon, donc c'est à 2 heures du matin, tu sais, à minuit une 1 minute, c'est fini, on est le 15. Non, ce n'est pas grave. Bon, demain on pardon, qui devant moi Mais est là Qui, qui, qui parle Même chose. Mmh. <rire> ça. Oh, la vie, elle m'a attrapé. Elle t'a attrapé. Mais ouais, j'étais allé m'amuser un peu là et puis voilà. De il faut agir selon ton âge, tu es un grand monsieur. Mais tu veux que je fasse quoi Agir selon ton âge, de Mais on est le 14, oui, attends. On est le 14, c'est son jour. Ouais, mais attends, elle a le 30. Monsieur Papo, Oui. Pardon, tu as reçu l'aide. Ah, sinon, notre adresse est conjugale. Oui. Et à oui, bien, on vient de reçu le tapis, toi, vite. Mais attends, et le 1er du 31 décembre, le 25, le 24. Après, ça, chacun a problème. ses problèmes. Bon, problème. À toi, mon amour, et hey. ça, c'est gâté. Ça je suis sûr que ça c'est l'arrêt de ma copine. Hey Seigneur Josie, ah, Seigneur Josie. Oh. À toi mon amour, Je il mets pas même c'est même pas la peine, il me prend même pas la petite. C'est quoi ça? Je sentais que cette fille elle me trompe. je te dit de me elle me trompe cette fille. C'est qui ça? Tatiana. Tatiana la même oh. fois, Tatiana c'est une fille elle est très sérieuse elle peut pas te tromper. Je te dis faux. Uh -huh. Toutes mes soupçons sont Ricard. à toi mon amour. A À toi mon amour. Ouais c'est vrai, à toi mon amour. Viens là, cherchez nous. ma chérie, de toute façon, tout il a toujours un animal. Tati, Tati, tati. Oh, Il me fatigue celui-là, tout laissez-valauté, c'est pas là pour la veille, faut pas me donner un centime. Ça ça. Tati, tati. Ça? Oui, pardon, ma... excuse-moi. Tati. tati Je ma chérie, monsieur me créer un dernier J'écoute. Tati on est d'agir on vient de recevoir une lettre dans notre adresse conjugale. Ah bon? Et à ce qui pareil a marqué à, à toi mon amour. Oui, à toi mon amour. C'est très bien. Donc, pendant qu'on n'est pas loin hein, de me tu dis la lettre. Parce je que, je... que les autres, je dis, là, je n'aime pas. Je suis témoin. Parce que la lettre arrivait pendant que j'étais là. Quelle nouvelle lettre, quelle nouveauté encore tu m'as trouvé, mon cher ami à, à, à toi mon amour à, à... Même, dis la, lettre, dis la lettre. Oui, mais c'est ça. À toi, mon amour. Ah, Attends, demi Amour, là, il y a E ou pas eux. Oh, toi aussi, tu n'es pas allé à l'école ou quoi. Amour, là, il n'y a jamais eux. Ce qui veut dire, ça, c'est un spécimen masculin qui est écrit et ça va être une destination féminine. Voilà. Ça, c'est un gars qui a écrit la lettre. <rire> toi, tu as mes sentir cette nuit. C'est quelle affaire oh, C'est quoi ça Demain, continue, continue. C'est avec un cœur rempli d'amour que je t'écris cette lettre. Tu vu ça <rire> Toi aussi, toi tu remplis cœur des gens d'amour. On oh, souffre ici là, on est berger chez les gens. Toi tu remplis cœur des gens d'amour. Toi, toi. <rire> de dans la lettre. Depuis que nous nous sommes rencontrés, oui, tu as apporté un rayon de soleil dans ma vie. vie. Hé hey, pas je te excuse. Attends avec là, là. Oh, oh, oh. excusez-moi les garçons. Nous sommes pas T'attends, 14 février. Il fait combien de degrés là Il fait combien de degrés en plein hiver là, cette fille qui est noire comme ça, elle peut être soleil de quelqu'un. Si tu veux me tromper, trompe-moi quelqu'un qui est normal. Pourquoi tu sois élémentaire Pourquoi tu sois élémentaire Je pas moi. Tu m'as insulté, c'était pas dans le sketch, hein, à faire des noirs. Non, mais si, <rire> tu es noir, tu es noir. Comment ça vient à lire Tu es noir. Toi tu es blanc Toi, vu Demain, continue, continue, continue. Je n'oublierai jamais cette nuit que nous avons passée. Ensemble le euh, commencé à jeûner depuis hier. C'est les attaques du diable. Quand tu commences à prier. Non, le diable est mauvais. Paco, tu vas écouter ça. Pardon, pardon, pardon. Tu vas écouter Paco. Il a pardon, pardon, pardon. Les yeux si vous faites dans les packs. Toi, tu fais garde d'enfant, tu fais un sur tous les jours. Toi, tu ne regardes pas la télé. C'est mm -hmm. pas ça, à côté qui a dit de travailler plus pour gagner plus. Donc, travailler plus pour gagner plus. Et il faut tromper plus aussi. <rire> tromper plus aussi. Démolis la lettre. Paco. Ah, attends, pardon. Paco. Pardon, pardon. La nuit-là. Oui, Paco. oui. Tu es la seule personne. Mais toi, tu n'as pas de problème chez toi. Tu n'as pas, pas de problème chez toi. Mais moi, je n'ai rien fait. Tu euh, as euh, dit quelqu'un ça. Mais diable Moi, je ne fais que lire la lettre. Tu lis la lettre au nom de quoi ah, Attends, attends. Toi, tu Déris. es garçon, toi Oui, oui, oui, c'est un garçon. Non. Voilà le diable qui face à face. Ah, On a juste le diable. Attendez, non, On ma... dit le diable, c'est le diable. Voilà. Attends, tu es le dis, Toi, toi. Dis à tes parents, ils n'ont pas cotisé pour payer ton petit pète. Alors pas que je continue oui, Tu es la seule personne qui m'a fait vraiment vibrer. <rire> toi t'es resté portable, tu fais vibrer. Toi tu fais vibrer, toi toi tu fais vibrer. On est dans la maison, toi toi toi tu fais, toi toi tu fais vibrer, toi es ton, <rire> es ton, es ton, es es On est bien tous les deux. C'est toi le diable, même. C'est le diable. Demain, on lui la lettre. Hmm. Je t'aime. Pas contre, mon amour. Oh! I'm oh Tu es toujours handicapé la nuit? C'est <rire> moi qui travaille pour toi la nuit. Tu quoi bien toute la toi toute la soirée. Oh, c'est le diable, c'est le diable. Non, mais pas quand tu m'as trompé. Tu es la seule personne qui m'a fait vraiment vibrer. Toi, tu fais vibrer quelqu'un aussi. Un homme de m 10 comme ça. De me... De me... Donc tu fais vibrer quelqu'un par ici. Me... Donc tous les soirs. Tu me fais